Pourquoi ne nous laissent-ils pas entrer La tempête menace. Il m'avait dit... Nous avons été naïfs. Nous avons cru en un prophète de métal qui relayait une voie de très loin. Mais jamais ils n'ouvriront ses portes pour cinquante pauvres airs comme nous. Ma machine fonctionne. La question serait plutôt de savoir ce qu'ils veulent en l'échange de nos vies. Que t'ont-ils dit à travers ta machine Une catastrophe arrivée et qu'il était peut-être encore temps de sauver les nôtres. D'après eux, l'Ouest sera plus touché que l'Est. Alors il ne t'a jamais dit qu'il nous accueillerait bras ouverts non. Pourrais-tu faire à nouveau fonctionner ta machine Oui, bien sûr. Qu'as-tu en tête Il nous faut commencer par parler au bon interlocuteur, afin de se faire entendre. Nous ne tiendrons pas indéfiniment sur nos réserves. Et on sent le vent et l'orage qui approchent. Je vais chercher la machine. Nous sommes de la ville austrienne de Pamplona. Nous sommes 54 dont 25 enfants et 3 adolescents. La tempête menace. Nous voudrions négocier avec vous notre entrée dans les murs. Nous vous échangerons nos connaissances et notre force de travail. Vous parlerez seulement avec le scientifique que vous avez eu en ligne grâce à cet appareil. En confiance. Faites-nous parvenir votre réponse à l'aide de la machine. Signé, le peuple austrien. J'ai l'ordre de vous escorter jusqu'au Magistère. Suivez-moi. D'accord. Bien. Bienvenue, Monsieur Byrne. Le sergent vous a-t-il bien traité Ah oui, fort bien. Il... Bien. Vous ne nous en voudrez pas, mais nous allons directement vérifier si vous êtes bien le bon Win Bearn, l'inventeur de l'hélicitographe. Veuillez vous approcher de la machine. Attendez. Allez-vous laisser entrer mon peuple Cela dépend de vous. Nous voudrions des informations sur votre invention. Si c'est bien vous l'inventeur, il ne devrait y avoir aucun problème, non Si je vous apprends à fabriquer un modèle délicitographe aussi perfectionné que celui qui est en ma possession, vous nous laisserez entrer Oui, mais il nous faudra aussi une autre garantie. Laquelle Vous et votre peuple devrez jurer allégeance à nos dieux et devenir des citoyens entiers de Bourgade, avec tout ce que cela implique. Je ne peux vous répondre sans avoir parlé à mon peuple. Bien entendu. Vous le contacterez à l'aide de l'hélicitographe que vous nous aurez fabriqué. Vous serez notre garantie. Dès que cet hélicitographe aura relié le contact entre ici et l'extérieur, vous pourrez leur communiquer les conditions. Alors nous ouvrirons les portes. N'est-ce pas merveilleux cette technologie Mais vous devriez faire vite, car la tempête approche, cher collègue. Je ne comprends pas. Il veut que nous les fassions véritablement entrer Vous avez parfaitement compris. Mais n'y a-t-il pas plus d'inconvénients à les laisser entrer qu'à les laisser dehors Personne n'est au courant et... Le magistère veut faire un coup d'éclat. Avec la révolte de juillet dernier, les esprits ne sont plus aussi calmes qu'avant. Surtout parmi les étudiants. Afin de calmer le jeu, il faut une bonne action. Oh, je vois. Sauver les Austriens et les intégrer au même titre que des natifs de Bourgade serait une action de désintéressement extrême. Mais acceptable si on expose le fait qu'ils étaient devant les murs de la ville à mourir de faim. C'est exact vous n'avez jamais pensé à faire de la politique Le temps m'en garde. Je préfère les choses de l'esprit. Cela fait une semaine qu'il est entré. Ne l'ont-ils pas tout simplement enlevé Il faut partir, nous n'avons plus rien à faire ici. Nous allons simplement mourir comme des idiots. Je sais que c'est dur pour nous tous. Les réserves s'amégrissent. Mais il faut croire jusqu'au bout. Winter est un homme bon. Et nous l'avons suivi. Vous êtes fou Je m'en vais. Je ne mourrai pas ici. J'ai assez attendu. David la machine s'est mise à fonctionner toute seule Viens voir Ça fait deux mois depuis notre victoire de juillet. On devrait fêter ça Victoire, victoire, euh, c'est vite dit On va pas encore repartir là-dessus Vous avez entendu le bruit Sur les clandestins Quoi Quel clandestin À l'extérieur. Il paraît que des gens sont venus de l'est pour fuir la tempête. Que... Comment vous avez ça Un soldat un peu trop bavard et un soupçon d'alcool fort dans sa pinte. Bien joué. Je crois qu'on a appris à la première de la classe des tours de vilaine fille. Regarde quelle influence on a eu sur elle, ses parents doivent être si tristes. Mais je ne suis pas une première de la classe, putain arrêtez avec ça Bon, c'est quoi le plan Euh, quel plan Ouais, quel plan Ben, celui pour mettre un maximum de bazar et vraiment gagner une révolution contre le magistère. Chers habitants de l'Ouest, vous voici aujourd'hui entrés dans votre nouvelle patrie. Vous serez dès à présent des citoyens de Bourgade à part entière, au même titre que les natifs, tant que, comme eux, vous respecterez le dieu du temps et les heures sonnées par la tour horloge. Oubliez vos dieux païens, ici, le temps est dénombrable. Vous pourrez vivre éternellement si vous parvenez à gagner assez de temps. Alors, je n'ai plus qu'une chose à vous dire Puissiez-vous vivre jusqu'à votre dernier gong